Les enjeux éthiques liés à l'environnement se sont historiquement scindés en deux approches. D'un côté, l'éthique environnementale, et de l'autre, la justice environnementale. L'éthique environnementale s'est principalement focalisée sur la relation de l'homme à la nature. Il s'agissait globalement de remettre en cause la vision anthropocentriste de l'humain dominant la nature. L'anthropocentrisme signifiait que l'homme est au centre du monde. Cette vision a été très bien mise en évidence dans les travaux pionniers de la zoologiste et biologiste américaine Raquel Carson et du forestier américain Aldo Léopold. Le problème est qu'en se focalisant uniquement sur la relation de l'homme à la nature, l'éthique environnementale a laissé de côté des relations entre les hommes. L'éthique environnementale et la justice environnementale, bien qu'ayant l'environnement comme objet d'étude, ont pris des chemins fort différents. En effet, l'éthique environnementale considère la relation de l'homme à la nature. La justice environnementale se focalise sur les rapports des hommes entre eux à travers la nature. L'éthique environnementale et la justice environnementale semblent totalement dissociées. Leurs préoccupations étant fort différentes, les droits de la nature pour la première, les situations déplorables de certaines populations pour la seconde. C'est justement le dernier point que j'aimerais développer au travers de la migration environnementale, car ce type de migration suscite une réflexion de fond sur la responsabilité morale en termes d'inaction et de passivité vis-à-vis -vis des populations en souffrance. Selon l'HCR, le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, une personne toutes les secondes quitte son domicile pour ne jamais plus y revenir. De plus, l'Observatoire des situations de déplacement interne estime que les catastrophes naturelles ainsi que le changement climatique représentent une préoccupation majeure. Une personne par seconde est déplacée à cause d'une catastrophe naturelle, avec une moyenne de 22,5 millions de personnes déplacées à cause d'événements climatiques depuis 2008 il s'agit des réfugiés environnementaux. Chaque année, ils sont contraints de quitter leur habitat à cause des cyclones, de la désertification, de l'érosion des sols, des inondations, des moussons ou de la sécheresse. Ces déplacements se font principalement dans les pays en voie de développement. On assiste véritablement à une déstructuration des sociétés, ce qui est un facteur additif d'instabilité régionale, comme des tensions entre communautés qui doivent de force apprendre ou non d'ailleurs à cohabiter. Il y a une causalité non discutable entre la dégradation environnementale et les flux migratoires. En effet, ce qui détermine la migration se résume à l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes, à la montée des eaux, à la raréfaction des ressources, notamment le stress hydrique, c'est-à-dire une pénurie d'eau. Ce qui est remarquable à noter, c'est l'hétérogénéité des comportements migratoires face aux dégradations environnementales. En effet, ce sont les populations les plus favorisées qui seront les premières à migrer, les plus vulnérables n'ayant pas la capacité pour se déplacer. migratoire est généralement vécu comme une profonde déchirure, car les populations, pour des raisons identitaires et culturelles, ne veulent pas migrer. La migration doit se percevoir comme une stratégie adaptative, de réponse au choc, au même titre que de choisir de rester. Généralement, la décision de partir est fonction du degré d'insécurité alimentaire. Toutefois, bien que le degré d'insécurité alimentaire soit extrême, on voit de plus en plus de ménages refusant de partir à cause d'obligations communautaires trop importantes. Sans ces obligations communautaires, les mécanismes de réciprocité et d'entraide seraient remis en cause. Cela nuance quelque peu la relation entre changement climatique et migration. Il se trouve que certaines personnes ne veulent par rendre encore plus fragile, par leur départ, la solidarité communautaire. Ce phénomène se manifeste par exemple dans la région sud-ouest de Madagascar, comme l'ont montré les travaux issus de l'IRD, c'est-à-dire l'Institut de recherche pour le développement, notamment au sein de l'unité mixte de recherche internationale Résilience ainsi que les travaux issus du C3EDM, le Centre d'économie et d'éthique pour l'environnement et le développement, à Antananarivo, à Madagascar. Aujourd'hui, il est important de reconnaître la nécessité d'une réglementation internationale et de consentir à un préjudice écologique, ce qui implique de reconnaître les victimes environnementales. Cela irait sans conteste, dans le sens de la justice environnementale, issue des mouvements environnementaux et des mouvements des droits humains. Les mouvements pour la justice environnementale procèdent en fait de la convergence de multiples préoccupations, parmi lesquelles on peut voir les droits des citoyens, l'insécurité au travail, les droits des populations autochtones et la santé publique. Comme nous l'avons vu ensemble, ces problèmes sont particulièrement liés à des minorités ou à des classes sociales. Dans le cas de la justice environnementale, la justice, c'est de faire participer les minorités aux décisions. C'est un problème d'autant plus marqué que les populations issues des minorités ne sont historiquement pas présentes dans les mouvements environnementalistes. Elles n'ont pas pu acquérir de crédibilité par ce pied. Les mouvements pour la justice environnementale fournissent un porte-voix à ces populations. Tous ces exemples d'actualité nous permettent d'aller plus loin dans notre réflexion sur la justice environnementale et de se poser un certain nombre de questions. Tout d'abord, Jusqu'à maintenant, nous avons analysé ensemble l'inégale distribution des risques environnementaux entre individus pour examiner en quoi cela affecte les inégalités sociales. Mais on peut aussi se demander dans quelle mesure les inégalités sociales en elles-mêmes accroissent les problèmes environnementaux. Cette interrogation en suscite d'autres. Bien évidemment, peut-on affirmer que l'homme a un droit sur la nature place donner à la nature Est-ce que la nature peut elle-même être sujet de droit En fait, et en substance, la question centrale à laquelle on doit tous réfléchir est celle du droit d'accéder pour les hommes et les femmes présents et à venir aux ressources naturelles abondantes, gratuites et non polluées. Merci de votre écoute.